Bien, bienvenue à tous dans cet amphithéâtre de la faculté de sciences économiques. Donc, euh, je salue tous les responsables, directeurs généraux, des services, euh, vice-présidents. Je voudrais aussi euh, saluer euh, donc ceux qui nous regardent et qui vont nous rejoindre en visioconférence. Ils sont nombreux. Et je voudrais commencer par saluer madame la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, euh, chère Anne-Sophie Barthez le président de France Université, euh, cher Manuel Tunon de lara le président de la CDFI, euh, cher Jacques Fayol, le président de l'association ici présent, euh, cher Frédéric Derand. Je voudrais saluer euh, toutes les directrices et, et directeurs, tous les intervenants. Voilà, écoutez, pour moi, c'est un moment important que de vous réunir ici, euh, dans notre université, pour évoquer avec vous les thèmes de votre colloque « Urgence écologique et sociale », l'administration universitaire, spectatrice ou pilote. Je crois que c'est un sujet clé pour notre université, pour notre direction générale des services, chère Nathalie, pour l'ensemble de notre communauté. Et euh, vous voyez que ce thème, il a été fédérateur et rassembleur, euh, puisque vous voyez aussi au niveau des établissements euh, rennais, hein, euh, je pense à l'université Rennes 2, je, le HESP, l'école nationale supérieure de chimie de Rennes, l'École Normale supérieure de Rennes, l'INSA de Rennes, Sciences Po. Nous sommes engagés dans un mouvement aussi d'université des transitions autour justement de ces, de ces transformations liées à ces urgences écologiques, environnementales, de santé, social, sociétale. Donc en numérique, environnement, santé. Et ça nous a amené aussi à renforcer notre coopération avec les grands organismes nationaux de recherche. Parce qu'on ne peut pas parler de transition numérique, et de transformation, sont le CNRS et l'INRIA, euh, sur l'environnement, et vous êtes dans une région agricole, sans l'INRAO, euh, sur la santé, sur les questions de santé, de santé-environnement, sont l'INSERM, et également l'ANSES, une agence nationale. Donc notre université, elle compte près de plus de 30 000 étudiants, 3 500 personnels, elle dépasse les 300 millions d'euros de, de budget, elle est profondément ancrée sur son territoire, à Rennes, mais également à Saint-Brieuc, Saint-Malo, Lagnon. Et également, elle se projette dans l'Europe et à l'international. Et c'est ce que nous faisons aussi, comme vous, avec les, le rôle aussi des universités européennes et tous les programmes Erasmus, Horizon, Horizon Europe. Alors, ce qui nous fédère, ce qui fédère l'ensemble des, des établissements et ce qui fédère vraiment notre projet, c'est sans doute cette transition écologique, environnementale que nous avons souhaité mettre au cœur de notre projet d'établissement 2022-2027, donc le contrat de 6 de ans pour établissement 20B. Et, et euh, je voudrais commencer par euh, vous citer des, des exemples, des, des réalisations concrètes ou des projets qui vont irriguer notre... Euh, notre Projet d'établissement et puis qui résonne particulièrement avec votre propre colloque et sur lequel je pense qu'il y en a, il y a des enrichissements réciproques. En tout cas, nous sommes avec toute l'équipe très intéressés. Alors, nous, on se définit comme université de, de recherche. Ça signifie qu'en fait, c'est l'activité de recherche qui va irriguer aussi la formation, l'innovation, l'international. C'est aussi dans ce cadre qu'on a proposé un projet excellence autour des grandes transitions environnement environnement santé avec le numérique hein, et qu'on a souhaité mettre en avant aussi les sciences humaines et sociales dans chacune des grandes transitions donc des hubs de sciences participatives des programmes internationaux de recherche euh, programmes programme de formation et transformation de l'œuvre de formation donc vous connaissez cela on a eu le, le plaisir et l'honneur de recevoir aussi un prix de la recherche à france université qui était le, le premier prix euh, et je me réjouis de, de saluer l'ensemble des collègues, des, y compris sur les projets de convention des transitions. Euh, et je sais que vous accueillerez aussi Jean Jouzel, que nous l'accueillerons euh, tout à l'heure. Donc, cette recherche, ben, elle irrigue aussi la formation. On est engagé aussi dans, dans UVED, dans des campus comme euh, Envam, euh, engagé aussi dans la, la volonté de, de tenir en fait les objectifs de, de Jouzel, du rapport et d'aller même au-delà. Et pour moi, c'était assez fondamental parce que ici, il y a des directeurs généraux aussi d'école. Dans une école, quand le directeur peut dire d'emblée en forme tous les étudiants, je pense que c'est plus facile. Quand on est une université avec 19 composantes, UFR institut école, avec, j'allais dire aussi des établissements composantes associés, on voit que c'est plus compliqué. Mais pour nous, c'est fondamental. Il n'y aura pas de transition écologique environnementale réussie si on n'y pas. Euh, avec les travaux de recherche, la formation, l'innovation, euh, également l'international, le mettre dans, dans l'alliance. Voilà. Et par rapport à votre thème, bah, l'administration, elle est forcément moteur dans ces projets, parce qu'on voit que ce sont des projets qui doivent embarquer toutes les communautés, euh, euh, étudiants, enseignants, personnels. Et sans une action forte, déterminée, et sans votre action, notre action, eh bien, nous n'y arriverons pas. Et je pense que c'est tout l'enjeu de la politique que vous déclinez dans l'établissement euh, au service de ces projets, à la fois de répondre aux urgences, mais d'anticiper. Parce que si on fait face à une crise, euh, maintenant, on le sait, hein, ces changements, ces nouveaux modèles de management... Euh, ben finalement, on avait beau dans un modèle bureaucratique initial, on voit que nos universités, elles sont traversées par des transformations. Ce ne sont pas des îles, hein, ce sont elles sont le réceptacle de ces transformations. Et c'est pour ça que je salue toutes euh, aussi les initiatives. Alors, euh, quand je regarde ce que nous faisons et qui fait écho avec tout ce, que vous, tout ce dont vous allez parler, moi, je pense aussi au RH. Là, on sait que nos étudiants, nos personnels ont souffert pendant cette crise sanitaire. Ça exige aussi un travail presque, je vais dire presque quotidien et puis avec bienveillance, exigence. On a travaillé sur les émotions au travail mardi pour faire ces conférences. On fait venir Thomas d'Azembourg sur la communication non violente euh, pour tout ce qui est aussi de santé, parce qu'on se rend compte aussi du besoin de cette fameuse intelligence émotionnelle et cette communication euh, au-delà. C'est tout le soutien à la vie étudiante, parce que les étudiants, ils en ont besoin, ils ont besoin de nous, ils ont besoin aussi de vous, mais pour, euh, et là, je pense aussi aux services de santé, mais ça va bien au-delà. Hein. Les politiques d'achat responsables, et c'est vrai qu'on ne va pas forcément à l'autre bout du monde pour 24 heures, mais euh, je crois que l'international fait partie de notre ADN. Donc, comment est-ce qu'on fait aussi sur des, des déplacements euh, dans une diversité européenne, c'est tout ce qui est le, le développement de l'hybride et je salue justement les, les personnes qui nous regardent au, au loin euh, en visio et puis ben, ce numérique responsable et sécurisé. Alors vous savez qu'on a un enjeu majeur. Alors, je sais que euh, vous serez aussi ce soir sur le campus Ville-Jean de l'Université Rennes 2, du campus Santé euh, de, de l'OHESP. Euh, vous avez, euh, vous découvrirez aussi, je pense, les, les charmes de Rennes, une grande métropole universitaire. Euh, L'aspect immobilier, campus durable, éco-responsable, euh, il est pour nous fondamental. Et je salue les collègues qui sont investis dans justement le euh, tous ces projets qui nous ont permis, au moment du plan de relance, que les libertés soient au rendez-vous. Et je salue l'action de, de France Université, de, de Patrice Barbel, qui avait initié aussi, au niveau de France Université, qui a participé à tous ces travaux. Je salue aussi Mathias Bernard, qui nous rejoindra. Les campus 2030, la décarbonation. Nous sommes des grandes organisations publiques et privées. Nous montrons l'exemple. Et je crois que c'était important, par contre, que l'État accompagne l'immobilier universitaire. Euh, il n'est plus possible de passoire énergétique au moment où il y a en plus une évolution des coûts de l'énergie euh, je pense qu'il s'agit d'accélérer et de donner des moyens à nos universités, à nos communautés et tout ceci s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue hein. voilà. et dans la gouvernance c'est aussi une préconisation du rapport Jouzel euh, nous avons proposé que le VPCA soit aussi en charge du développement durable, la responsabilité sociétale et d'intégrer les étudiants aussi dans, dans nos projets. Alors, dans les projets, au-delà du, du « wishful thinking », comme on dit quelquefois, euh, euh, c'est-à-dire la pensée un peu positive, non, je pense qu'il faut des... Et ça, c'est votre rôle, euh, c'est de nous aider avec des objectifs précis, des jalons, des indicateurs. Voilà, on a accueilli une mission de l'inspection générale pour voir comment est-ce qu'elle pouvait mettre en œuvre ses recommandations du rapport. Et c'est là où le rôle du, du DGS est primordial en fait, hein, justement comme acteur, comme pilote, parce qu'il s'agit de mettre en synergie, d'être un peu le chef d'orchestre, des composantes, des services, euh, pour le projet de transformation, et puis de nourrir des projets de, de partenariat avec des acteurs académiques, d'autres établissements, des collectivités locales, des institutions partenaires. voilà euh, Hier j'étais à Saint-Malo, je parlais de, des vélos, qui peuvent rejoindre l'IUT et, et la gare Comment est-ce qu'on invente des modèles Et, et c'est vous qui jouez ce rôle pilote pour apporter une cohérence d'ensemble. Parce que, alors ici en plus, on, on est dans une université, pour nous, qui 1461 euh, pour l'Université de Bretagne, 1735 pour l'université qui commence à Rennes. Eh bien, il faut aussi mettre en mouvement euh, nos universités, nos facultés, l'ensemble de nos composantes et favoriser une cohérence d'ensemble. Et euh, quand j'ai regardé le programme, je vois à quel point vous, dans tous vos établissements, ben vous êtes impliqués, vous êtes mobilisés dans cette vision de cohérence d'ensemble. Euh, nous souhaitons, nous avons la volonté d'anticiper. Nous souhaitons que l'État nous donne les moyens d'anticiper. Mais je, je crois que ce mouvement, il est lancé et que la France, par rapport à son histoire, son présence sur les, euh, les, les, les, le climat, eh bien, elle entend jouer un rôle pilote et, et nous accompagnons cette stratégie. Et euh, en conclusion, je voudrais remercier tous les, toutes les personnes qui se mobilisent au quotidien pour cette transition écologique environnementale et, et cette transformation. Ce sont eux aussi qui ont permis la tenue de, de votre colloque ces, ces deux jours. Je vous commencerai par Nathalie Aucherseguin. seguin Chère Nathalie, merci pour votre investissement sans faille à nos côtés dans notre université. Et euh, euh, la première fois que j'ai échangé avec Nathalie, je voulais généraliser des, des, des MOOC et je me souviens sur le UVED dans lequel je voulais être partenaire, il m'avait dit mais je l'ai déjà passé sur le mode senior et quand, on sommes, quand nous avons commencé cette volonté de transformer notre université avec la transition écologique et environnementale, elle ne nous a jamais quitté depuis le début. Et je sais qu'avec l'ensemble de vos homologues, avec l'ensemble des directeurs généraux ici, ici présents, ben vous avez... Euh, vous aurez à cœur de mettre en œuvre les recommandations du rapport Jean Jouzel, de la Convention des Transitions, l'accord de Grenoble que nous souhaitons aussi signer, mais pour répondre avec force, avec exemplarité, aussi en demandant qu'on nous donne les moyens de nos ambitions face aux défis climatiques, aux défis écologiques qui sont devant nous. Mais je crois que ben, quand vous avez évoqué spectateurs ou pilotes, ben, je suis très fier que nous accueillons les pilotes des transitions, c'est-à-dire vous, à l'université de Rennes 1 pour euh, démarrer et dans cette université, dans cette région des, des transitions. Voilà, nous sommes particulièrement fiers de vous accueillir. Excellent colloque. Monsieur le Président, euh, Monsieur le Président de l'Université de Rennes 1, cher David, j'en profite immédiatement pour vous remercier pour les propos extrêmement valorisants pour la communauté des, des directeurs généraux des services. Euh, monsieur le Président de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, cher Jacques. Monsieur le Président de la Conférence des présidents d'université, euh, cher Manuel. Madame la Directrice de l'enseignement supérieur et d'insertion professionnelle, chère Anne-Sophie, chers collègues. Je suis heureux d'ouvrir le colloque de, de notre association, donc dans les locaux de l'université de, de Rennes 1, dont je remercie le, le président et, et notre collègue Nathalie pour, pour l'accueil. Je me réjouis qu'on puisse se réunir pour cette édition désormais annuelle, c'est vrai que ça fait quelques temps, pas si longtemps d'ailleurs, nous sommes sur un rythme, un rythme annuel, de cet événement majeur pour la vie de, de notre association. Euh, je crois pouvoir dire en effet que le métier que nous exerçons est exigeant, parfois solitaire. Euh, et je pense qu'il impose que nous puissions nous, nous retrouver pour des, des temps d'échange plus collectifs euh, et débattre en acteurs responsables de la communauté universitaire de thématiques dépassant les enjeux du quotidien. Et Dieu sait si on est pris assez fréquemment par les enjeux du, du quotidien, mais c'est aussi ça no, notre métier. Donc c'est une nécessité de, afin de prendre du recul sur le fonctionnement récurrent de, de nos établissements. Alors nous avons cette année choisi un thème euh, en lien évidemment avec la crise globale que nous vivons, ou les crises, crise climatique. Euh, on, en les derniers, on en voit les derniers aléas, il me semble qu'il faisait extrêmement chaud, c'est ce que je disais hier soir en, en Bretagne la semaine dernière. Hier on est revenu à des choses peut-être un peu plus normales, mais je ne sais pas pour la région. Euh, en tous les cas, euh, crise sociale aussi, crise des modèles sociaux, pour ne citer que, que ces exemples. Et donc, face à ces urgences, euh, l'association a décidé de consacrer son colloque à l'engagement de nos établissements dans, dans des démarches de développement durable dites globales, en formation sur nos cœurs de métier, évidemment, formation et recherche, et des démarches autour de, de la responsabilité sociétale. Alors, les directrices et directeurs généraux des services, donc en tant que membres de la, de la gouvernance universitaire et, et agents du service public, ont une responsabilité propre euh, dans le degré d'engagement de leur établissement. Ça, c'est vraiment une, une conviction. Euh, David Alice évoquait en, en fin de propos, effectivement, le, le rôle qu'on peut jouer, le titre de notre colloque pose une question essentielle. Voilà. Devons-nous être pilotes ou suiveurs Devons-nous impulser des dynamiques Ou finalement, simplement accompagner, euh, accompagner les équipes politiques dans, leur, dans la mise en œuvre de, le, de leurs projets euh, Je vous laisse juge de la réponse. En espérant évidemment que le colloque apportera, apportera pardon, des clarifications, mais pour ma part, j'en suis convaincu, il est évident que, quelles que soient les thématiques, nous nous devons d'être pilotes et nous devons d'impulser de, des, des dynamiques. Donc Notre, notre colloque permettra ainsi d'envisager notre rôle dans la mise en place de, de démarches institutionnelles, donc autour des, des enjeux du développement durable, dans le développement des missions cœur de métier au service de ces enjeux, la mobilisation de l'ensemble des services services centraux, services communs et puis finalement toute l'administration universitaire pour mettre en place des campus dits durables euh, au service d'une communauté la, la plus large possible, bien évidemment les étudiants, les personnels administratifs, académiques et puis les partenaires au sens large du terme, là encore au service d'un projet social. Il sera donc l'occasion d'une prise de recul nécessaire, indispensable, afin d'identifier évolu les, les évolutions de nos organisations et surtout le timing, le timing de ces dernières. Donc structuré autour des, des principales thématiques développées dans, dans le cadre du label développement durable et responsabilité sociale, Donc, les tables rondes évoqueront des questions concrètes telles que quels outils de gestion de la stratégie de, de développement durable et quel pilotage, quel engagement des partenaires internes et externes dans l'organisation de la mise en œuvre de la stratégie, comment mobiliser les étudiants autour d'une dynamique institutionnelle, ça c'est absolument indispensable, essentiel, et puis quelles barrières, quels freins à la mise en place de stratégies et surtout comment les surmonter. Donc, nous pourrons ainsi aborder les, les retours d'expérience en matière de formation, de recherche, de vie étudiante, pour citer que ces principaux exemples. Donc, cela nous permettra d'identifier les rôles et responsabilités respectifs, à l'interne et à l'externe, de toutes les parties prenantes, la gouvernance universitaire, bien sûr, les tutelles nos partenaires des collectivités locales, les CRUS et les partenaires socio-économiques ou associatifs. Donc voilà pour la thématique du colloque et en tous les cas j'espère que nos échanges seront les plus riches possibles. Alors évidemment c'est le colloque de l'association des DGS donc je me permets aussi d'évoquer en propos liminaire le rôle que doivent jouer les DGS sur des sujets transversaux, stratégiques au service évidemment des équipes de gouvernance. Ça, il va de soi que ce n'est pas du tout une revendication d'autonomie de quelque nature que ce soit, mais en tous les cas, un positionnement qu'on qu se doit de, de jouer. Donc il est, notre, il est de notre responsabilité de nous emparer de, de ces sujets. Nous devons à la fois nous montrer force de proposition, euh, être à l'initiative d'actions concrètes, j'insiste, et accompagner les gouvernances vers, vers les transitions. Donc euh, je pense d'ailleurs que nos établissements, les universités devraient être euh, des démonstrateurs, là encore euh, David Alice en parlait, euh, des démonstrateurs notamment dans le domaine immobilier, mais pas que. Mais pour ça évidemment, euh, il faut trouver et inventer probablement d'autres modèles économiques que ceux qu'on connaît, euh, je me permets de dire, malheureusement au jour d'aujourd'hui, euh, pour le monde universitaire, euh, du moins pour les, les, établissements, les établissements publics. Voilà, et donc nous devrions, nous devrions être exemplaires en la matière, exemplaires au sens large du terme, notamment dans, dans, dans l'irrigation, en tous les cas, de, de, de nos programmes de formation. Là encore, pour ne citer qu'un des exemples. Enfin, pour revenir peut-être sur une actualité plus corporatiste, donc notre colloque s'ouvre alors que des discussions sont en cours avec les directions centrales du ministère, notamment la direction d'encadrement. De Je sais que Bérénice Dely est parmi nous, elle est là-bas. Voilà, notamment sur les suites à donner au rapport de l'inspection générale qui date d'il y a quelque temps, désormais, sur nos, nos métiers, notre métier, et l'évolution de notre décret statutaire, et aussi, euh, peut-être plus marginalement, du, du référentiel métier. Donc j'espère que nous pourrons rapidement concrétiser euh, des avancées, euh, euh, en lien évidemment avec euh, l'administration centrale, les conférences, France Université, la, la CDFI aussi, euh, de manière à ce que, dans un horizon raisonnable, on puisse, euh, on puisse effectivement sur certains aspects d'entrée euh, dans le métier, de sortie euh, du métier, euh, d'accompagnement des trajectoires et d'évolution professionnelle, qu'on puisse avancer, euh, là encore, de façon euh, très, très concrète. Par ailleurs, il faut, il faut aussi se réjouir de la reconnaissance de nos fonctions comme relevant de l'encadrement supérieur de l'État, au travers des, des perspectives d'intégration, alors évidemment selon des conditions restant à définir, hein, tout ça euh, reste, à, reste à formaliser réglementairement, dans le cœur des administrateurs de, de l'État, et je crois pouvoir dire que c'est vraiment une, une avancée extrêmement importante en termes d'évolution de 4 hier, pardon, pour un certain nombre de collègues, pas tous, hein, mais pour un certain nombre de collègues en tout état de cause. Et, et aussi, après tout, un témoignage concret de l'activité de l'association. Je voudrais enfin conclure mon propos en souhaitant que ce colloque soit l'occasion d'échanges les plus nombreux possibles, les plus fructueux possibles durant les séquences, bien évidemment, mais aussi en dehors, on aura quelques, quelques possibilités. Euh, voilà, et puis, euh, une dernière fois, je remercie l'Université de, de Rennes 1, son président, Nathalie, sa DGS, euh, et toutes les personnes qui ont, qui ont permis euh, l'élaboration, le montage de, de ce colloque, l'ensemble du conseil d'administration, et bien évidemment Cécile, Cécile Chicoy, qui est notre cher notre, notre Sherpa, notre chargée de mission depuis quelques temps aussi. Et merci encore pour l'accueil dans un site qui est tout à fait remarquable, l objet de transition, là je l'ai manifestement, nous étions dans un séminaire, fut jadis, et dans, désormais dans une faculté de, de sciences économiques. Voilà, donc euh, bon colloque à, à toutes et à tous. Merci. Je pense que c'est à moi, mais je suis ne suis pas sûr que vous m'entendez. Si, c'est bon. Enfin, sophie dit oui, mais dans la salle, euh, Frédéric, si tu peux juste lever le bras. Oui, ok, merci. Euh, donc, monsieur le président de l'Université de Rennes 1, cher Frédéric, cher Manuel, cher Anne-Sophie, les euh, salutations protocolaires, mais très amicales. Euh, pour vous dire que je suis évidemment. Euh, Ravi d'être avec vous, même si c'est de, de manière euh, virtuelle. Le, le colloque annuel des DGS est, est toujours un, un moment euh, très, très agréable pour euh, écouter et échanger euh, quelques, quelques heures avec vous euh, autour d'une thématique euh, cette année que je trouve particulièrement bien choisie autour de, des urgences écologiques et sociales, j'allais dire presque solidaires, euh, la, la thématique est, est, est particulièrement, euh, particulièrement importante. Avant, avant de rentrer dans le détail, je voudrais évidemment saluer euh, tous les DGS qui sont dans la salle, en particulier ceux des écoles d'ingénieurs, euh, naturellement, et, et, et, et rebondir sur, sur le propos euh, de, du président de l'université qui disait que le travail était peut-être plus facile pour vous, euh, DGS, des d'ingénieurs. Alors Je ne suis pas sûr qu'ils le perçoivent comme ça. Euh, mais en tout état de cause, euh, s'il est plus facile, euh, il nous revient, euh, en tant que structure peut-être de taille euh, intermédiaire de, de l'enseignement supérieur de la recherche, d'assurer notre rôle de, de pilote en anticipation et d'être moteur euh, des évolutions. Euh, et, et, et on le sait, les, les, les chantiers, et l'ambition est, est forte, euh, en, notamment en 2022 si on se replace euh, quatre ans en arrière, euh, qui aurait dit euh, que nous aurions à affronter deux crises majeures, une, une crise sanitaire mondiale et euh, une crise, une, une guerre aux frontières de l'Europe, euh, c'est des urgences de premier plan qui ont touché directement nos établissements dans leur, dans leur euh, fonctionnement euh, premier. Au travers de la gestion de la santé des étudiants, je ne reviens pas dessus et, et, évidemment, mais, mais de manière plus, plus récente sur l'accueil sur d'étudiants étrangers, notamment en provenance des pays de l'Est. Ces, ces, ces, ces chantiers-là euh, questionnent en premier lieu euh, évidemment le pilotage des établissements, mais euh, différents processus euh, qui sont sous votre responsabilité pour assurer une, une mixité sociale euh, et, et une intégration qui soit euh, euh, efficiente. Euh, sur sur le, le, le, la, la dimension écologique de, de votre colloque, il euh, se trouve qu'hier, dans mon établissement, j'ai pris la direction de mine Saint-Etienne il y a maintenant quelques semaines, on avait une réunion euh, tout à fait intéressante sur la question du prix de l'énergie sur la manière dont les collègues se saisissaient, euh, qui en était euh, le N ventilateurs, qui en, en hiver de N petits chauffages individuels pour pallier euh, aux éventuelles déficiences de l'isolation de, de, de nos bâtiments. Euh, on, on voit des questions tout à fait, euh, tout à fait évidentes, tout à fait pragmatiques, euh, mais qui sont, euh, quand on, on, on les regroupe, donnent des problématiques euh, importantes, des urgences essentielles pour nos établissements, pour nos campus, euh, urgences d'organisation, d'évolution de, de, de notre, nos patrimoines. Alors, je, je tiens évidemment à saluer tout l'effort du gouvernement qui a été fait sur un certain nombre de, de chantiers de réhabilitation euh, qui se poursuivent dans le cadre de la signature de différents, différents contrats de plan à région. Mais ces questions-là, elles, euh, elles ne se résolvent pas en, en, en un an, en, en un projet, elles, elles doivent se poursuivre sur la durée. Euh, elle touche à chacun de nos processus euh, processus de fonctionnement de nos établissements, mais aussi euh, et c'est particulièrement important nos processus de recherche euh, pour euh, dans les écoles, anticiper euh, les évolutions à venir euh, les, les, les écoles d'ingénieurs sont particulièrement actives euh, et de plus en plus dans les, les, les questions autour de la, de la lutte pour le pour, essayer de faire évoluer dans le bon sens le changement climatique euh, sont actifs aussi en termes de formation euh, notre organisme d'accréditation, la CTI a intégré tout toutes cette dimension de développement durable et de responsabilité sociétale directement dans, dans, nos, dans, nos, dans nos référentiels référentiels de formation euh, référentiels de recherche et donc euh, derrière quand on est ça touche à vos métiers messieurs et mesdames les directeurs généraux des services donc les chantiers sont nombreux euh, nombreux en termes de projets euh, projets de modernisation de nos campus projets d'agilité de, de nos services projets de, de formation projets de recherche euh, et je sais que vous les attrapez à bras le corps euh, mais avant de laisser la parole à, à mes collègues de France Université et de, de la DGCIP, je voudrais insister sur le fait que tout ceci se fait avec beaucoup de, de volontarisme dans nos établissements, mais ne peut pas se faire sans l'accompagnement euh, de l'État euh, et sans moyens. Et vous savez que la CDFI interpelle le gouvernement sur la nécessité d'une loi de programmation sur l'enseignement supérieur qui doit intégrer Uh, Ces deux questions que vous soulevez de manière particulièrement prégnante, qui sont celles de l'urgence climatique et de l'urgence d'intégration sociale. Voilà, je, je, une, je, je, je termine mon propos en, en guise d'interpellation, parce que, parce que les, voilà, les réponses et les réflexions sont sur la table. Et je sais que euh, vos contributions et vos réflexions de ce colloque contribueront à apporter quelques idées à ceci. Et donc je, souhaite, je vous souhaite à tous et à tous, toutes un excellent colloque et une bonne séance de travail. Bonjour Anne-Sophie, est-ce que vous nous entendez oui, oui, ça y est, excusez-moi, j'avais des problèmes de, de connexion. Moi, j'étais derrière de... mon écran, voilà, entre Manuel qui n'y est pas et moi qui ai des problèmes de connexion, voilà. Est-ce que je peux Donc, me permettre si une je... me voilà. entorse protocolaire, Anne-Sophie, étant donné qu'on a un tout petit peu d'avance et que Manuel Tunon de Lara devait intervenir plutôt vers 45, est-ce que je peux me permettre de, <rire> de me demander que vous interveniez, euh, non, non pas non. en dernier, mais avant, avant le président de France Université non, non, évidemment, tu sais combien je suis attaché au protocole, donc euh, voilà. Non, non, bah, Écoute, tu... euh, très bien. <rire> très bien, parce que sinon, c'était la chanson pour Nathalie et moi. <rire> ok. Et euh... le répertoire est très bien. Ah oh là là, j'aurais pas dû dire ça. Ah, ça y est on, est, on est tagués tous les deux. Bah, écoute, je te remercie si tu peux effectivement euh, intervenir. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonjour euh, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, euh, Monsieur le Président, euh, cher David, cher Manuel qui va nous rejoindre, cher, euh, cher Jacques, cher Frédéric, cher directeur général des, des services et directrice générale des services. Vraiment très, très heureuse d'être là, même, même à distance. C'est un moment que j'essaye de, de ne pas rater. Je suis sûre que j'ai dû en rater un ou deux, mais je... je je sais combien les, les DGS, évidemment, pas comptent, mais sont absolument clés dans les, les dispositifs que nous souhaitons déployer dans les, dans les établissements, qu'il s'agisse d'universités et d'écoles. Et je trouve ces moments très importants. Euh, nous avons d'ailleurs établi avec Frédéric, le bureau de l'association également, des échanges assez réguliers qui nous permettent de, ben, de croiser nos, nos idées, de croiser nos intuitions et, et d'écouter surtout vos remontées. Et donc je me réjouis que ces, ces, ces rendez-vous mensuels soient, aient pu être et pu être, être rétabli. Bravo, évidemment, pour le choix du sujet qui est, qui est important, et, enfin, pas y compris, mais justement, plus dans cette université de Rennes 1 qui est très bien posi positionnée sur ce... Sur ce sujet, euh, sur ce sujet. Alors, euh, j'avais prévu de vous, de vous dire euh, ce que l'on a déjà fait et ce qui reste à faire. Alors, je vais passer très vite en fait sur ce que l'on a déjà fait. Le long étant euh, l'État ou le ministère en particulier, ce qui a déjà été fait euh, en matière de, de, de, de, de transition écologique ou de développement durable ou soutenable, quel que soit le, le terme que l'on que l'on emploie. Il y a pas mal de choses qui ont, qui ont, qui ont déjà été faites. Je vais plutôt les citer pour m'attacher surtout à ce qu'il nous reste à faire et surtout comment on va y arriver, puisque j'ai bien compris, j'aime beaucoup votre interpellation, est-ce qu'on est spectateur ou pilote Parce qu'au fond, vraiment, la question, elle est celle-ci. Donc, sur ce, qui a déjà, sur ce qui a déjà été fait, il faut citer l'accompagnement que le ministère fait des établissements dans la mise en œuvre, du dispositif éco-énergie tertiaire, on a un décret un décret qui oblige les propriétaires à, et occupants de bâtiments tertiaires à réduire leur consommation énergétique, et évidemment le ministère est là et accompagne les établissements dans ce cadre-là. Il y a un groupe de travail qui a été créé en 2019 à cet effet. Autre action, la coanimation du réseau des économes de flux. C'est un réseau qui a été créé en, 2000, en 2015, qui a été porté par l'AMU et qui est piloté, qui est copiloté avec le MESR. Donc là encore, des échanges de bonnes pratiques, des échanges d'idées, des échanges souvent techniques, mais importants. Autre action, le programme CUBE, c'est l'Institut français pour la performance des bâtiments hein, qui organise depuis 2015 le concours CUBE afin d'accompagner là encore les occupants de bâtiments tertiaires dans la réduction des, des consommations. Et Chaque année, ce concours permet d'identifier de magnifiques initiatives et, et d'obtenir et, et finalement au bout du compte une réduction moyenne de près de 12% des consommations d'énergie sur un an. Autre action encore, l'approfondissement du travail sur l'évaluation socio-économique des projets immobiliers de l'ESR. Euh, on avait un rapport copiloté MESR France Stratégie SGI en 2019 qui a proposé une méthode d'évaluation de ces projets immobiliers. Et en 2022, le groupe de travail qui en est issu a été réuni pour approfondir ces thématiques, dont celle évidemment de la transition écologique. À citer aussi bien sûr le plan de relance, un hein. grand succès, grand succès en particulier, enfin c'est pas en particulier, mais grand succès grâce à vous Grâce aux équipes, grâce à vos équipes, grâce aux équipes immobilières, vous le savez qu'au bout du compte, ce plan de relance rénovation énergétique des bâtiments publics a permis euh, à 1054 projets euh, d'être sélectionnés pour 1 milliard euh, 1 milliard trois. Ce n'est pas rien. Donc, déjà, il y avait un premier succès à décrocher la, la timbale, si j'ose dire. Mais l'autre succès, qui est encore plus, plus fort, je trouve, c'est que ces projets euh, ont tous été réalisés. Voilà, on a quasiment aucun. Échec, aucun retard qui a été pris, tous les marchés ont été notifiés dans les délais. Et donc là, on a prouvé à nos amis d'autres ministères, et je pense à un en particulier, que les établissements d'enseignement supérieur, les écoles, les universités étaient capables, avaient des projets tout près, étaient capables de porter des projets immobiliers de grande ampleur euh, en vue de, de la réduction des, des réductions énergétiques. Et enfin, pour finir, euh, nous organisons le, le, le, la DGCI, la sous-direction de l'immobilier, organise le 30 juin un séminaire sur les grands enjeux, du 21e, les grands enjeux immobiliers du 21e siècle. Et évidemment, à, cette, à cet endroit-là, il sera question de euh, réduction énergétique. Et ce sera un moment important dont, dont on vous fera part de manière plus précise dans les prochains jours. Je voulais donc surtout, en revanche, m'attacher aux questions de perspectives et à la question de la méthode. Les perspectives, alors là, de la DGC, vous le savez, et je crois qu'il s'exprime ensuite, euh, le rapport Jouzel a été rendu d'abord à Frédéric Vidal, et puis euh, Jean Jouzel a eu un premier échange très rapidement avec notre nouvelle ministre Sylvie Retailleau, ce qui montre de la part de notre nouvelle ministre un... Voilà un attachement très fort, très fort à ce sujet. Vous l'avez vu aussi dans la composition de son, de son cabinet. Le rapport Joselle est sur la table. Il faut maintenant voir comment cette source d'inspiration, ce guide, doit se transformer de manière plus concrète. Euh, les premières pistes, les premières réflexions, évidemment, tournent toujours, euh, toujours des mêmes sujets. Hein. Comment sensibiliser tous les étudiants de premier cycle Comment développer des formations spécialisées dans les métiers verts dont on aura besoin demain pour réaliser cette fameuse transition écologique Comment peut-être, pas partout, mais dans les sites qui sont déjà champions sur ces thématiques-là, créer des filières complètes, premier cycle, deuxième cycle, pluridisciplinaire et fortement adossé à la recherche Donc là aussi, ça peut être un, un, un, une manière, une manière d'avancer de manière concrète. Et enfin, il faut évidemment sensibiliser et former les étudiants, bien sûr, mais tous les personnels, que ce soit les enseignants, les chercheurs ou les personnels, ou les personnels administratifs. Donc, voilà un petit peu le, le, le terrain de jeu, ce sur quoi on va, on va évidemment travailler, et euh, travailler de manière très concrète pour euh, accompagner les établissements dans la déclinaison de ces grandes idées sur lesquelles, je crois, il y a un véritable consensus. Il sera question de certification, il sera question de labellisation, évidemment. Alors, troisième point et dernier, la question euh, du comment. Comment on arrive à faire tout ça Parce que moi, j'ai vraiment le sentiment que, euh, comme je viens de le dire, euh, l'objectif est, est parfaitement partagé. Je m'entends Non, c'est bon, en double. Euh, comment y arrive-t-on alors, est-ce qu'on y arrive, comme euh, de manière un peu facile parfois, en se disant, on va euh, obliger, le « on » étant l'État, on va obliger les, les établissements à se doter d'un référent ou d'un vice-président euh, Sincèrement, je ne le crois pas. Bien entendu, ça doit passer aussi par là, mais on sait bien combien, sur d'autres thématiques, un référent et même un vice-président, une vice-présidente peut, sur son sujet, Rester un petit peu isolé et ne parvient pas toujours, malgré sa qualité, malgré son entrain, etc. et sa motivation, ne parvient pas à irriguer toute une politique d'établissement. Car l'enjeu, il est véritablement là. On vous le dit bien, spectateur ou pilote. et Il y a un risque si on s'en tient à… Une personne qui incarne cela au sein d'un établissement, à ce qu'on demeure tout à fait spectateur. Et donc, comment passe-t-on du spectateur au pilote Eh bien, euh, on pense, nous pensons sur ce sujet comme sur d'autres, et je peux le dire parce que la ministre s'est déjà exprimée là-dessus. Euh, on croit beaucoup, nous croyons beaucoup à la mise en place de contrats d'objectifs, de moyens et de performance euh, que la ministre souhaite porter, qui se substituerait, euh, tout en, en gardant évidemment l'esprit. Mais qui se substituerait au contrat stratégique actuel et qui reposerait sur deux, trois choses absolument essentielles. La première, euh, c'est la fixation d'objectifs clairs avec des, des indicateurs peu nombreux qui pourront être facilement, euh, enfin, dont on pourra facilement évaluer l'atteinte ou pas. Deuxième élément clé, la confiance. Renforcer a priori aux établissements. On leur dit, voilà votre objectif, très bien, on vous donne tant d'années pour l'atteindre, et on ne se revoit pas sur ce sujet-là, en tout cas euh, d'ici là, mais en revanche, à l'issue de ce contrat, eh bien évidemment... Euh, on se verra, on évaluera et on en tirera des conséquences. Et enfin, troisième, euh, troisième axe fort d'un compte, c'est évidemment le M, qui sont des moyens qui seraient euh, associés au contrat et des moyens qui seraient adoués de manière pluriannuelle. C'est en tout cas ce vers quoi nous. Hum, hum, souhaite aller la, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Euh, ce qui est un autre mode de, de dialogue de, avec les établissements, un autre mode de régulation de notre action et un autre mode d'accompagnement des actions spécifiques de chaque établissement. Et évidemment, c'est un vrai moyen d'embarquer les établissements sur cette thématique du développement durable, et je dis bien d'embarquer les établissements. Car il ne sera pas question, évidemment, euh, de, de se contenter d'une action euh, d'une action favorable au développement durable. Non, il faudra que l'établissement montre comment toute la machine, si j'ose dire, est en place, pour que qui que ce soit, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, s'empare de ce sujet et apporte une pierre à l'édifice de ce, de ce sujet. Euh, une fois que je vous ai dit ça, euh, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'évidemment tout ça continue, enfin, va être, pas continue, va euh, être discuté, va être discuté. Euh avec les chefs d'établissement, évidemment, et avec, moi, et avec vous également, parce que c'est vous qui serez aux manettes aussi du déploiement de ces contrats. Et je souhaite qu'on ait un échange particulier autour de ce sujet de contractualisation. Et à l'issue de ces discussions, qui permettront à la ministre d'y voir plus clair sur notre capacité à faire, capacité à faire et sur la manière dont ce contrat doit doit doit finalement être formalisé et être conclu eh bien euh, la ministre décidera euh, décidera euh, décidera euh, de cette de ces modalités de déploiement du du contrat voilà donc je, je, je crois beaucoup en ces en ces contrats là euh, emmanuel pourra qui, qui est apparu à l'écran euh, pourra évidemment particulièrement rebondir là dessus mais mais euh, je crois que c'est une bonne manière c'est même pas une bonne que c'est la seule manière de ne pas être spectateur mais d'être pilote sur quelques sujets comme cela éminemment transversaux à un établissement qu'on ne peut pas confier à une personne, qu'on ne peut pas confier à un service, à une direction parce que totalement transversale Donc, c'est la seule manière, à mon sens, d'embarquer ce sujet clé qui est celui du développement durable. Et nous allons y travailler, évidemment, très, très précisément et très concrètement avec vous dans les prochaines semaines et mois. Voilà ce que je voulais dire. Et pardon, j'ai surtout parlé du moyen et de comment y arriver plutôt que du, du fond. Mais j'espère que vous ne doutez pas de notre volonté d'y aller très fort sur ce sujet-là. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, vous m'entendez C'est bon, apparemment, on vous entend. Frédéric, très bien. Merci beaucoup. Pa pardon d'intervenir dans le mauvais ordre. J'avais euh, un agenda là, qui n'avait pas euh, prévu euh, les deux réunions parallèles. Euh, très heureux d'être avec, euh, avec vous. Euh, J'aurais aimé être. Euh, à Rennes, et euh, euh, cela m'a permis d'écouter l'intervention aussi de Anne-Sophie Barthez. Donc, on ne va pas reprocher à la, à la DGC de, de parler de, de moyens, euh, mais euh, je voulais rebondir sur deux éléments peut-être que Anne-Sophie Barthès a, euh, a mis en exergue, euh, je suis tout à fait d'accord avec elle sur cette, euh, ce, cette dualité, ce risque qu'il pourrait y avoir d'être spectateur euh, si on n'a pas eu une approche délibérément euh, opérationnelle et à mon avis systémique. Et pour euh, répondre très directement à la question, euh, de mon point de vue, euh, les universités y parviendront si. Absolument, si l'administration est pilote et, et, et si le rôle en particulier des, des, des directeurs généraux et directrices générales de, de, de services est complètement investi, euh, ça, ça, ça, me, ça me paraît très important. Et puis, euh, j je, bien évidemment, on est très sensible à cette orientation euh, euh, qui permet euh, peut-être euh, de décliner nos actions à travers des euh, contrats euh, d'objectifs et de moyens qui seraient plus adaptés aux situations de chacun, et qui changent un petit peu le, le paradigme. <cười> derrière un contrat d'objectifs et de moyens, il y a une stratégie, derrière une stratégie, il y a... Euh, euh, des, des, des objectifs stratégiques avec une déclinaison opérationnelle et là non plus ça n'est pas quelque chose qui peut s'envisager sans un rôle central des, des, des DGS euh, et, et on, on le sait bien euh, on, on a eu l'occasion et l'opportunité d'en parler avec vous tous euh, après la publication du, du rapport de, de, de l'IG hein, sur, sur le sujet et euh, il y avait des, des propositions qui avaient été euh, émises également par euh, France Université. Euh, on sait que les, les actions au niveau des territoires, et ça c'est parfaitement en cohérence avec ce que vient de dire la directrice, sont euh, des actions euh, essentielles. Euh, je crois qu'il y aura en, en fin d'année, vous savez, Grenoble, et euh, Capital, je crois, environnement, 2022, il va y avoir le colloque éco-campus en novembre, qui a ces thèmes-là sur l'organisation soutenable au service des territoires. Je pense que les universités et les directeurs et directrices qui mettent en œuvre les politiques ont un rôle essentiel. Il y a une dimension également au, au niveau des formations. Il faut se poser la question des formations si on ne veut pas effectivement être uniquement spectateur. Et euh, on, on encourage beaucoup à ces cycles de professionnalisation, qu'il s'agisse de l'AMU, de l'IHEF, le, le, le, le ben, comité de transition écologique et sociétale à France Université, qui aussi est en, en rapport avec un vivier d'enseignants-chercheurs qui sont capables euh, de nous aider dans, dans ces formations. Moi, je pense euh, aussi que peut-être le, le référentiel hein, de, de, des GS bah, devra intégrer, comme tous nos référentiels, ces, ces sujets des, des, des transitions. Et euh, à partir du moment où on prend l établissement ces objectifs sont... Des, des, des objectifs stratégiques. Il faut les adopter d'une manière euh, très systémique. Et pour euh, ne pas être spectateur, mais pilote, euh, je pense que d'abord, il faut savoir répondre à une demande très forte qui est celle des étudiants, hein, qui veulent donner un autre sens euh, à la fois euh, à leur formation, mais aussi à... À leur rôle dans, dans l'université. Je pense qu'il faut qu'on ait une vision dans les, dans les formations initiales et continues qui sont majeures. Je crois qu'il y aura, je ne sais pas si Mathias Bernard va intervenir à un moment donné dans, dans, dans le colloque, mais il connaît parfaitement cette approche-là. Et puis, il faut travailler, comme l'a évoqué Anne-Sophie, aux questions de soutenabilité budgétaire à l'échéance 2030 et qui sont en lien aussi avec le patrimoine. On peut associer ça aux, à la démarche PEC 2030, mais c'est très important. Alors, c'est très important, peut-être, sans être trop long, mais rappeler que l'université, ces, ces sujets sont des sujets qui ne sont pas des sujets d'opportunité, euh, depuis 2009, dans, fou, dans la foulée du Grenelle euh, de, de l'environnement, euh, la question de la responsabilité sociétale des, des établissements s'était posée euh, à, à la CPU, qui avait largement euh, diffusé à l'époque euh, le plan vert. Bon, vous connaissez aussi ces démarches. Euh, alors Peut-être que vous allez me dire euh, qu'il n'y a pas suffisamment d'établissements, mais je crois qu'aujourd'hui, euh, les démarches qui amènent aussi euh, à obtenir le, le label DDRS euh, c est, c est, a beaucoup progressé. Alors, je, Jacques, peut-être, on a parlé, pardon Jacques, je n'ai pas eu l'occasion de, de t'écouter, mais c'est vrai que les écoles d'ingénieurs étaient assez proactives dans ce domaine-là, mais là, on a vu des universités euh, rentrer dans cette dynamique, et y compris euh, des universités de grande taille, ce qui est quand même plus difficile. Et puis, vous le savez, depuis 2016, le programme d'efficacité énergétique des campus à l'horizon 2030, hein, pec 2030, c'est un, un programme qui a été mis en œuvre pour répondre aux enjeux de, de l'immobilier universitaire, lancement de l'AMI plus récemment. Donc, on est dans cette dynamique-là. Euh, il faut lui donner une, une autre force. Je pense que, euh, bon, sans oublier ce qui a été fait avec France Relance, etc., mais je pense qu'il faut lui donner une autre force. Et je, je, je crois qu'il y a différents axes. Euh, bien sûr, il y a cet axe lié à la formation. Anne-Sophie a parlé du, du rapport Jouzel. Euh, on a euh, animé euh, avec... Euh, Jacques Fayol et également la CGE et, et, et, et, et Monsieur Jouzel, un, un séminaire en présence des étudiants où on voit qu'il y a quand même une, un besoin de mise en œuvre opérationnelle du rapport. Nous, par rapport aux propositions de France de Université que, que l'on avait fait à l'occasion de l'élection présidentielle, on a essayé de regarder, de décliner comment les recommandations du rapport Jouzel pouvaient être mises en œuvre. Là aussi, je pense que Mathias Bernard est très au fait de cette question, mais c'est pour nous essentiel. Il faut le faire assez vite. Hein. Si, là aussi, on ne veut pas rester spectateur et on veut piloter les choses. Il faut prendre ça à, à, à bras le corps. Bon, on a la question du campus à l'horizon. Euh, 2030, qui ne se limite pas non plus à l'immobilier, parce que c'est aussi ce que nous, on entend derrière euh, le, la vie euh, étudiante, la qualité de vie au travail, les enjeux de gouvernance, l'exemplarité de certains établissements. Et là, le, votre rôle de, de direction générale est, est absolument essentiel. Puis les universités, c'est la recherche. Donc, c'est... Euh, là, on souhaite qu'il y ait un plan national de recherche dans les transitions écologiques et sociétales qui puisse être euh, mis en œuvre. Euh, on l'a bien vu, et d'ailleurs ce sont des orientations politiques, mais aujourd'hui, France Université considère qu'il y a trois sujets sur lesquels il faut qu'on se penche de manière très spécifique, qui sont les transitions, la santé et l'éducation. Et que si les universités ne sont pas présentes aujourd'hui sur ces secteurs, ça sera compliqué pour le pays dans les années à venir. C'est un impact sur euh, toute une classe d'âge, sur euh, les générations. On ne rentre pas sur les sujets d'éducation, mais qui sont à, à certains égards très euh, préoccupants et dans, le dans lesquels on demandera des comptes aux universités euh, sur le, le rôle qu'ils ont joué dans la formation des formateurs. Euh, mais pour ce qui est des transitions, c'est absolument essentiel. C'est d'autant plus essentiel que la France s'inscrit dans une, une ambition européenne qui s'est clairement manifestée lors de la présidence française de l'Europe, mais les enjeux européens sont sur les devants de la scène. Nous, on a tenu notre dernière Assemblée générale la semaine dernière à Bruxelles avec la maison Irel et Frédéric jolie Curie. Euh, bien évidemment, les anges de la position écologique sont là très présente avec euh, des, des États de l'Union européenne euh, qui sont aussi euh, dans une euh, démarche très proactive euh, et qui compte sur les euh, un partenaire comme la France qui, euh, au moment de la présidence, euh, a aussi euh, annoncé un certain nombre de choses, d'ambition et de positionnement en tout cas pour les, les, les universités. Voilà. Sans être beaucoup plus loin, donc nous, on considère que c'est une question essentielle. Euh, on est très heureux, euh, Anne-Sophie, que, que tu puisses en, envisager ce, cette nouvelle approche, parce que je pense que ça sera facilitateur pour l'ambition des établissements qui jouent leur rôle euh, de, de, de façon différente à la mesure de, de, de ce qu'ils sont, mais toujours, avec pour répondre à la question, avec... Euh, un rôle clé qu'il y a entre l'équipe politique et le pilotage administratif qui repose sur les épaules des, de, de, de, de nos partenaires les plus immédiats que, que sont les, les DGS et avec qui on, on doit construire ces feuilles. Donc, merci d'avoir choisi ce sujet pour votre colloque annuel. Et je pense qu'on sera très amené, d'abord très intéressé par avoir le retour euh, des travaux du colloque et très vite peut-être capitaliser là-dessus pour pouvoir euh, aussi s'inscrire dans une, une discussion avec euh, l'État euh, qui nous permette d'être de, de, de, de, de, de vrais pilotes dans cette ambition et pas comme vous l'avez évoqué pour provoquer un petit peu le, le débat euh, des simples spectateurs. Merci en tout cas à tous. Merci, euh, merci monsieur le Président.